Que vous êtes là, madame le Fort, bouclier, Par là, c'est fort, s'il vous plaît, madame. Par là, c'est fort, s'il vous plaît, madame. auriez-vous un message pour vos enfants Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, Madame Pierrette oui. Êtes-vous dans la lumière, s'il vous plaît, Madame Pierrette êtes-vous dans la lumière s'il vous plaît Madame Perrette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 Merci madame si vous m'avez répondu. Vous pouvez repartir et remonter vers la, la lumière. Mon guide Joseph, peux-tu l'orienter vers la lumière s'il te plaît Merci. Au revoir madame. <rires> Thank <laughs>